Tu es avec Alex le vainqueur de la catégorie voyage. Alex, ça fait déjà félicitations, ça Merci. fait quel effet d'être le champion de France des blogs de voyage Bah c'est top, je suis vraiment je l'attendais enfin je l'attendais disons que j'avais vraiment envie, toute ma communauté était derrière moi et euh, voilà, donc les, les jurés euh, ont voté pour moi, c'est le, le top quoi. Bravo et pourquoi tu as participé au Golden Blog Award bah tout simplement parce que c'est vrai que comme, le, comme les Golden Blog Awards le disent, c'est un peu le César, quoi version des blogs. Et j'avais envie justement d'être le numéro 1 des blogueurs de voyage cette année, en 2013. Voilà, donc je le suis, c'est voilà, génial. Et depuis quand tu as ton blog Depuis 2008, donc il a 5 ans, et c'est vrai qu'il s'est développé au fur et à, à mesure. Moi j'étais prof de PS à la base, je l'ai monté ah ouais. petit à petit, donc c'est vrai que j'avais un petit peu le temps le soir, je n'allais pas les copier et corriger, mais euh, je l'ai monté petit à petit, j'ai fait pas mal de voyages à New York au fur et à mesure, il s'est développé. Et maintenant, bah, depuis juillet 2013, j'envis, donc maintenant je suis blogueur, blogueur professionnel. et, euh, et voilà. Professionnel, voilà. c'est-à-dire qu'on te, on te paye pour voyager en plus, c'est voyage voilà. C'est pas le plus désagréable des thématiques, ça hein Non, non, on me paye pas, en fait, j'ai des petites... Des, des affiliations sur le site où ça me permet d'avoir des petites commissions pour chaque, Et bah génial. Pour chaque réservation. Et euh, s'il y a des futurs blogueurs qui te regardent, là c'est quoi les bonnes qualités pour devenir un, un blogueur bah, c'est vraiment des heures, c'est passé des heures et des heures et des heures sur le, sur le web. Et, travail euh, acharné et bah, Travail acharné. Et petite, petite info aussi, je vais lancer là en décembre le premier réseau social en fait à destination des voyageurs à New York qui s'appellera NewYorkFrenchConnection.com Donc voilà, il est en, en, il est en train d'être développé par des développeurs et là dans 3-4 semaines il sera, il sera lancé. Et voilà, ce sera vraiment une euh, nouvelle expérience. Bah, euh, double félicitations pour voilà. ce projet-là et pour voilà. celui à venir Merci et bravo Alex. Ciao. Merci.